le secrétaire général qui, euh, qui gère ce dossier. Hein, c'est lui, en délégation de la DAZEN. La DAZEN, euh, qu'on a interpellée également, nous dit bien que si euh, ce n'est pas de sa volonté de ne pas nous recevoir, mais effectivement c'est le secrétaire général qui gère ce dossier. Donc c'est à lui qu'on va s'adresser. On s'est adressé aussi euh, toutes les organisations euh, euh, au rectorat. Aujourd'hui, je vous ai parlé d'une journée nationale, il faut savoir qu'il y a aussi une délégation qui est reçue au rectorat en même temps, à 14h. Ce rectorat a déjà été interrogé plusieurs fois, une fois en audience, je le sais, FSU, où euh, ils ont tenu un discours, et puis en CTA, ils ont tenu un, un second discours. Donc, euh, à propos des ESH, effectivement, on a, on a décidé d'intervenir à tous ces niveaux, et notamment la circulaire, mais euh, vous en parlerez tout à l'heure euh, au secrétaire euh, euh, général, puisque cette circulaire, elle, elle n'est pas suivie dans notre département, notamment parce que le rectorat ne l'applique pas. Donc il y a quand même un gros hic, au-delà bien sûr de tous les problèmes euh, que rencontrent les AESH, des contrats, vous le savez, qui ne sont pas signés dans les temps, avec des collègues dans des situations complètement inacceptables. On l'a dénoncé la dernière fois au CTSD en intersyndical également. Et puis, euh, effectivement, la situation, on reconnaît maintenant, tout le monde, on a la chance d'avoir ces personnels euh, dans, dans nos classes, dans nos écoles, dans nos établissements, qui permettent euh, l'inclusion des élèves et leur euh, travail n'est plus à leur existence, et leur... ils sont devenus indispensables. Et pourtant, le statut n'est pas à la hauteur, hein, avec des, des salaires qui sont trop bas, bien entendu, avec de, un temps de travail euh, qui est aussi euh, difficile à augmenter, et cerise sur le gâteau, effectivement, c'est l'application de cette circulaire à l'envers, puisque l'idée au départ, si on a bien compris, mais on a peut-être mal compris, on ne sait pas lire, c'était quand même de compter ces fameuses 36 semaines devant l'élève et de tenir compte de ce qu'on appelle le travail invisible, même si ce mot-là, des fois, peut paraître, mais voilà, le travail de concertation, tout le travail qui qu est indispensable aux missions des AVSH, devait justement être comptabilisé pour augmenter les salaires. Alors là, visiblement, ils ont dû lire euh, la circulaire à l'envers, puisqu'on se retrouve avec un temps augmenté devant l'élève, alors que c'était tout le contraire qui était prévu. C'est-à-dire que le temps devant l'élève devait rester celui qu'il était, et puis on devait euh, augmenter le salaire en tenant compte justement d'un temps de travail réel, puisque c'est la même chose que pour les enseignants. Euh, et ça, c'est pas que le temps en présence élève On sait très bien qu'il y a des parents, des l'équipe a rencontré, voilà, je n'ai pas vos enfants, hein, et puis les AESH sont mieux placés que moi pour en parler. Alors, on a demandé une audience donc, à ce secrétaire général qui va nous recevoir à 14h30. Ce qui était prévu, c'est qu'il y ait une personne par euh, représentant des organisations syndicales, et puis on pense aussi que serait bien qu'il y ait aussi une, une AESH. Alors, ils ne sont pas très nombreux aujourd'hui, on peut aussi comprendre que, c'est très difficile pour deux raisons, pour nos collègues accompagnantes et accompagnants des élèves. Déjà, c'est qu'avec des salaires comme ça, se déplacer dans le département, c'est un vrai coup. Je rappelle, et je fais un petit clin d'œil aux Gilets jaunes qui sont là, le départ des Gilets jaunes, c'était justement l'augmentation au départ, il y a un an, bon anniversaire d'ailleurs, il y a un an, l'augmentation du gasoil et les se déplacer. Donc, on en est là. Et puis, deuxième chose, on sait très bien que malheureusement, il y a une crainte, la crainte d'être mal vu. Cette crainte-là, elle est légitime, parce qu'on la ressent aussi chez les collègues du premier degré et du second degré. C'est-à-dire que au-delà de pas de vague, hein, du hashtag pas de vague, effectivement, on a une administration qui a tendance hein, à nous dire marchez au pas et faites pas de vague parce que sinon, ça vous tomber dessus. Et quand on est à ESH et qu'on est déjà Malvenu, on le voit bien par les contrats, par la non-respect de la circulaire, on peut comprendre que les camarades AESH ne soient pas en nombre aujourd'hui. Donc ça, je pense que tout le monde aura compris. En tout cas, si une des AESH présentes, des accompagnantes, pouvait venir dans la délégation, je pense que ça serait assez symbolique. Maintenant, il n'y a pas d'obligation, c'est le bon vouloir. Donc elles ne sont pas très nombreuses ici. Euh, mais il n'y a pas de souci. après dans une délégation bah, chacun s'exprime hein, et puis euh, là vous êtes avec euh, des gens euh, qui sont euh, tout à fait en capacité et qui ont l'habitude de, de gérer ce genre de situation donc est-ce que mon appel reste sans réponse en tout cas il faudrait j'aimerais bien que c'est bon c'est une sorte de discussion, c'est une heure, qui n'est pas devant une aide. Donc déjà, même dans l'application directe, il y a des choses qui sont différentes. Il y a un collège où on leur a proposé, pour arriver à l'heure supplémentaire, de venir cinq minutes en avance, un peu plus le matin, un peu plus le soir. Enfin, en fait, chacun a fait à sa sauce. Et le lycée pourrier, on ne leur a rien changé du tout. Donc ça, c'est des exemples qui montrent bien qu'il y a vraiment une disparité euh, forte. Le, la deuxième chose dont je voulais parler, c'est que quand il y a eu des discussions euh, au niveau du ministère euh, sur les AESH, un des représentants haut ouais, placé qui était là, quand on a commencé à lui dire euh, « Oui, mais vous comprenez bien qu'avec 750 euros par mois, euh, c'est pas possible. » Et tout ça, il a dit bah, « Qu'est-ce que vous racontez C'est impossible, 750 euros par mois, euh, c'est pas le SMIC. Voilà. » Dans le ministère, il y en a qui ne savent même pas que, voilà, comme c'est des contrats à 60% et encore, parce il y a des contrats à 57%, ce que ça donne dans la vraie vie, c'est 750 euros pour vivre. Donc, forcément, on ne peut pas parler avec ces gens-là parce qu'ils ne se représentent pas ce que ça veut dire en réalité. Et euh, la troisième chose qu'on va porter aussi comme message ici, c'est une question. Euh, il y a des AESH qui ont elles-mêmes eux eux-mêmes des enfants handicapés euh, qui ont été sensibilisés d'ailleurs à la question du handicap pas parce qu'ils ont euh, des enfants handicapés pour certains. S'ils ont été recrutés par le rectorat, ils ont droit à la prime interministérielle pour enfants handicapés. S'ils sont recrutés, s'ils ont un contrat avec un établissement, ici dans Lyon, c'est Jacques -Alien. Ils n'ont pas le droit à cette prime interministérielle. Donc il y a quand même une différence de traitement entre les deux. Et en plus, ce sont quand même des personnes à qui on dit « Vous vous occupez des enfants handicapés des autres, mais vous n'avez pas le droit à la prime. » Donc on est quand même dans des situations qui sont totalement aberrantes. « On qui Si il y a c'est des malignants au niveau des salaires. »« Il n'y a pas de raison qu'il y a un travail légal le salaire d'une femme soit un très de à celui. »« C'est encore le cas actuellement. »« Et eux, ils ont présentent ça comme une avancée. » Le fait de dire, en fait, on va quand même compenser un peu cette injustice en mettant un peu plus de points, parce que c'est un par parfois, enfin, non, non, euh, il y a une injustice, elle est réelle, et cette injustice, elle doit être corrigée, c'est la montrée dans le monde salarié. C'est-à-dire en ayant des salaires équivalents pour un travail. C'est marrant, c'est équivalent, tu viens de le noter, ouais, c'est parti, c'est plus ce que c'était. Ça, ça fait du triomphe, la police des polices, non, non, c'est elle, elle, non, a non, un pardon, ils sont aveugles. Ah non, ils non, non, quand même, deux de LBD là, bah les plaintes, elles sont classées. non, non, Bien sûr. quand même